Les avertis, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que tout entamer directement n'est-ce pas dans thème d'habitus ou délivrance familiale thème oyo bande ça thème beaucoup tellement capital que y en a cinq en manière également particulière c'est-à-dire beau soit en abidjan soit comme on y je j'aimerais hein, donc je souhaiterais même que tu euh, tu laisses d'abord hein, que tu suives la vidéo lorsque tu auras le temps puisque, de fois, quand on a la vidéo, ça m'a dit que je suis allé pour J'ai l'impression, je suis que je que je dans un pays pour que je suis allé comprendre le concept ya messages en Zambé mais ce message en Zambé est un message. dans un donc la vérité vient dans la vie d'une personne pour, nest pas, sauver la personne, guérir la personne, délivrer la personne. Maintenant, ce qui est la vérité donc, la parole de Dieu qui est lui-même Dieu, ce que tu restes les mêmes ou bien la même personne, c'est que quelque part, il y a des choses que tu as hormis, il y a des choses que tu as manquées, il y a des choses que tu n'as pas fait, Pourquoi Ce que l'on dit, volonté, ce que ça réellement né de nouveau, tu vas comprendre que d'autres choses ne pourront plus t'arriver. Il y a un message pour vous vraiment édifier nakati ma qui je vais prier d'abord avant que banda, Seigneur notre roi, nous te disons merci. Merci Seigneur pour notre temps passer, pour passer un vie par rapport à la famille. Tu as dit que le diable, a a attaqué la famille, a attaqué a attaqué a attaqué de la au long au long au au au au de au de de ce qui a un problème, c'est que la famille, après vidéo, après après la a à la combat Yeshua, na sengi combat na Yeshua, combat Yeshua, combat à Yeshua, Il y a un combat Yeshua, tout sengi amen. combat nakati maté combat à combat combat à la combat familiale. De fois, tant que dans Talaka, dans Mokili, je remarque une chose, que beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu restent encore dans des liens familiaux, c'est-à-dire, puisqu'ils n'ont pas réellement reçu le Seigneur, le seigne, Comprenez-moi très bien, un enfant de Dieu né de nouveau ne peut plus, avoir, je vais dire, euh, ces liens familiaux. Pourquoi? Puisque ceux que commuient moi en Zambie, Zambie a beaucoup de cas. E Même substance, notamment que Muto, so ceux là qui Muto m'ont mis à baie, il faut être longue. Puisque toi yebi que banamisusu, maswaka, bizarrement, parents à Bangui. Exemple, tu es dans dans dans dans une famille où on tue facilement des gens. Exemple, soit naKindoki, soit namundo, qui soit namaji. Moi, je suis à la famille à Bongo. À 90%, ya chance, tu mal mal malchance, n'est-ce pas, il y a un jour à Bongo, à tout mou na na ya ba, ya ba hein, le monde a une famille, une famille qui famille qui a qui le pouvoir, a a Tout le le pouvoir, a Tout le monde a Tout le monde a le pouvoir. Tout Tout le monde a le pouvoir. a le pouvoir. non, le monde a et au exactement appartenir à la famille ouana tu verras par exemple une une femme qui dit euh, que na kate na famille na bangou donc euh, babo taka te ou bien soit na famille na bangou babala kate ou soit na na famille na bangou soit comme na age à 40 ans il faut kufa ça dit il y a des choses comme ça oh lekan na kate ya bafin ya batumingi sans que batuba yeba il y a un hasard kolobana ko beta c'était je parle aux gens qui m'écoutent aux gens qui vont comprendre ces choses. Ce qui n'acceptent pas mina yo, c'est que ma camouflement bizarre et cas. et que yo attend que moi l'anzambi, tu ne te reproches plus. C'est-à-dire, puisque être né de nouveau, bah quoi, que tu es né de nouveau. Yo manque comme la Bible dit que l'esprit de Dieu témoignera à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. Ce qui au début, doute tu as des doutes, tu n'as pas encore reçu, n'est-ce pas, Yeshua, le coup de Mokonzi, le il a des choses qui sont piègées à diable. Il se comporte bien dans d'autres choses, mais dans d'autres choses, a comme laisser faire, il laisser avoir. Il faut Il faut se laisser avoir. Au Il Il donc, inverse, moi si, ou bien soit, je suis un peu qualité, sauf un de par exemple. C'est-à-dire Et des choses comme ça, ce pas, ça ne vient pas de Dieu normalement. Je que toute personne qui naît a une personnalité. Mais la grande partie, la personnalité, n'est-ce pas Ils ont un siège dans l'ADN, d'abord. C'est-à-dire que Makila a ma kila et qu'il nayo a des et lokola a c'est ainsi que tu verras que tes enfants ont le même nez que toi, ou tu verras que d'autres enfants ont le même nez que, que leur maman. Ça dit au moins que moi, na musu super, asa loko la maman na e na na biza le nez. Moi, na musu pas asa loko papa na biza le nez. Ça dit, musu par cause à père a su toutes les deux habitudes, bien les deux caractères, y a papa na maman a commis ça ouyé lokom Et tu verras que, soit cause à moult spirituel, tu vas comprendre les choses, ces choses qui sont en train de dire. Je vais vous lire quelque chose. Avant que nous continuer. Pour comprendre la substance de C'est très important de noter. Dans la carte, il y a Lévitique, chapitre 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis l'éternel. Ce qui m'a... Ce qui m'a... tique ici, ils a lit, Moloch. Qui est Moloch Parce deux de fois, quand on lit la Bible, Bandico, il faut lire la Bible. Il ne faut pas lire seulement euh, phrases aux homounes. Il faut vraiment rentrer. C'est comme lorsqu'on était enfant, plus jeune, tant autant qu'un texte, mot quelconque, au tomber dans le mot que vous avez habité. » Ça, c est, c est, je vous donne, c'est un conseil qui peut vous rendre sage. C'est un conseil qui peut vous aider, n'est-ce pas, à atteindre un niveau, puisque au fait, l'ignorance, c'est un choix. <rire> Par tout mingi basa par ignora puisqu'ils veulent pas connaître. Par tout basa par ignora puisqu'ils veulent pas avancer. C'est pourquoi je me dis souvent que moutounion soit en a besoin quoi avancer spirituellement, physiquement euh, comment dire intellectuellement, il peut le faire s'il veut. Quand Yeshua venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il te tire pas de la de force. Il te dit de venir. C'est dire c'est toi qui qui était chargé. Tu te sentiras, n'est-ce pas, dans l'obligation de suivre celui qui lance un message pareil. Molok Azanani, Molok Azali démon. Et démon Oyo Azaka toujours dans un côté la il donc illustration il y a Molokwana un les bafomé c'est-à-dire c'est comme un animal avec le main humain de dire n'est-ce pas donc donc c'est-à-dire a recevoir un sacrifice bana tout sous la place Combien de bateaux qui sont dans la famille propre Combien de personnes ont sont dans la famille propre Que non, nous avons un musicien C'est ba ba pourquoi toutes les, les copines que j'avais, qui ont avorté, tout ont eu un c'est pourquoi, dans la famille, la troisième, la deuxième, famille, la première, la famille, la première pour que nous puissions travailler dans un monde de dans monde de ténèbres, dans un monde de ténèbres, dans monde de dans monde de ténèbres, je me rappelle pour ceux -là qui sont quinois, vers les années 90, 90 il y avait des gens qui partaient vers Lunda, comme on a Lunda, Bouébiango, Les gens partaient là-bas pour soi-disant faire des commerces entre autres, chercher le diamant et nous, attend, nous, nous, nous, nous entendions parler des histoires telles que bah, te Il bah, te bah, te y avait même des gens que à le colonel l'a plaie. toujours, il toujours présent pour présente la plaie. Ce qu'azakosse va faire il faut le colonel pour la pou bongo. Et tous les gens qui ont dit que non pour avoir succès il faut Alexakabana a kabana, oh basana kati ya Et Moloch a zali na possibilité n'est-ce pas? Yende bah, sacrifier, n'est-ce pas? Na euh, donc bas na bangou. Yango molitango. la Bible, dit que dans Levitique na bandeli, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. C'est que il y avait des gens qui les faisaient, parce que la Bible ne parle pas de choses qui n'existent pas. La Bible ne peut parler que des situations qui existaient à l'époque. Puisque tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu aime, le diable aime ça aussi, puisqu'il pense que en prenant ce que Dieu aime, il sera comme lui, comme Dieu, comme Adonai, comme Adon. Tout ce que Dieu veut, mais dia, donc, diable n'est pas la Makila. Mais sauf qu'entre les deux, diable pour la raison X. Mais diable, la langue Makila, pour la raison A, B, C, D, E, F, G, ba raison Nyon, pour oh, la pour la cause Nini, il y a détruire la vie à Moutou. Une personne va te dire que non, oui, je suis un ganga, je suis un marabout, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je na je un c'est ça, c'est comme ça que le diable donc agit. Mais pourtant Zambé à ça dans ça qui est pas donc Abraham. Tangaso senga et Moana, Abiga qui nous a sacrifié Moana, c'était une image de Yeshua plus tard à Golgotha. Et quand il fait des choses comme ça, ce n'est pas pour nuire à la personne, c'était un pour voir le cœur, bien qu'il sait sonder le cœur et le rein, mais ça l'a attesté même dans le monde ténèbres que le diable, que, oui, il y a des gens comme Abraham qui peuvent accepter, n'est-ce pas, de donner la vie de son enfant, donc le seul enfant à Dieu. Et Dieu est là, n'est-ce pas, euh, comment arrêté pour, pour, pour, pour qu'il ne puisse pas donc, continuer, il n'y a qu'enfoncer, pour dire que non, oui, Abraham, c'est un homme de la foi. Maintenant, Moloch, à l'époque, les gens allaient faire, n'est-ce pas, de sacrifices de, sacrifice de leurs fils et de leurs filles à Moloch. Et c'est comme ça que Tomoni est l'occasion de la carte, n'est-ce pas, mentionnée la carte Lévitique. Exode, par exemple, il y a 34, 19, « Tout premier né m'appartient. » Même tout mâle premier né dans le troupeau de gros et de menu bétail. Alors, on dit, même, t as -t as Tout premier né m'appartient. » Il y a un moment qui moi, dans les -so, même dans la carte, dans le monde, dans la carte, il y a des différences familiales. Isa beau des parallèles. Si vous comprenez bien, quand il y a des coutumes africains, européens, asiatiques, chaque moutou a attention à moi dans le liboso. Et mingi, il a un liboso, il y a dans na Bango soit ce qui valide bateau bateau bouddha et pas bouddha soit soit libato ya ba ba ba musulman akela ngoku na soit bateau ya ba ki ba ki dzambe dzambe ba ke na ngoku na c'est-à-dire les gens n'est-ce pas ils ont la facilité de croire que comme c'est un premier né au lieu va penser pas nzambe va penser que pas ya bikeko c'est pourquoi vous verrez, le de culture, je suis coutume à faire des ba pour nous nous protéger. Mais pourtant, je ne peux pas être inconscient. pas inconscient. Je ne peux pas être inconscient. Je être inconscient. Je ne peux Je ne peux Je un et Imaginez-vous que l'enfant pareil, ce qui n'est pas beau, c'est-à-dire qu'il y a une sémence qui continue. N'oubliez pas, j'avais dit ça au début que les soit sont bottami, au cas que quelques caractères, soit il y a papa, soit il y a maman yo, soit tous les deux au cendang au yeux. Je veux dire aux yeux, caractère papa na maman il na kati a vie na, na le Les gens vont dire que moi, aza le corps papa et aza le maman Même la figure basoakango, na ce qui mutu. Il y a qui na diable, na même donc progéniture, il y a c'est pourquoi je vous disais au début que ceux qui ont dit que ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit dit que comme le diable a à C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour nos enfants. Beaucoup prier pour nos enfants. Si tu es enceinte, ma soeur, maintenant là, il faut prendre ta main au Tu consacres ton enfant à Yeshua. Et dis des bonnes choses pour ton enfant. Et dis des bons mots pour ton enfant. Vous savez, à l'époque, lorsque il n'y avait pas encore la technologie qu'on avait à moi, mon Mais nos mères, particulièrement ma mère à moi, elle m'avait dit qu'elle priait pour moi quand j'étais dans le ventre avec ses faibles mots. Parce qu'à l'époque, elle une église catholique. Alors, ce qui est tu es dans la vérité aujourd'hui. et au chelembo kona, lycolala li libumwana, uh, libumuna so pour yo. na na na na tiki, uh, Cédric, na tiki, jo, Jonathan, na na yo, mouana, ko, na ko na yo, na na so, botami, asala, na na na na na na na na na na na na na na na c'est pas na na na na na So très cœur et non qui a pas mot qui a un a un mot qui a un mot très important. un mot qui un mot a un mot dans le un alors, Batumingi, quand ça va, sacrifice Wana. Et ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Asie, en Europe aussi. Basana, Basana est lié à la coloba, à Katia Bamboko, à Bamboko nordique, à est à Scandinave, à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à concept à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à Bamboko, à village à vivre vina moquili mais nakati a monde au, au, au delà alors va bah, bah, sacrifice mon copain pour na pour na pour puisque Moloch n'est ni européen ni américain ni africain ali démon c'est pour dire que non toute personne qui fait des sacrifices pour bah, na banayé pour une raison quelconque même ceux so, qui na idée na bon côté mais Moloch va profiter pour prendre ça et tu verras dans ta famille, il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui n'avancent pas. Maintenant, il faut que que nous. y a ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent ou la plus intelligente, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Mais es-tu réellement sûr d'être sauvé Est-ce que vous avez besoin de vrai Quand nous vous prêchons des choses comme ça, ne reste pas au ou yo qui peut le qui, non. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Et comment, comment savoir que tu es enfant de Dieu Simple. L'esprit qui est en toi te dira que tu es enfant de Dieu. Si l'esprit ne parle pas que tu n'as pas l'esprit de Dieu, cherche alors à être baptisé par l'esprit. Cherche alors à te donner réellement corps, âme et esprit à Yeshua. Et donc dis-lui que à côté de la vie, à changer bon nous sommes en train de parler ici de la délivrance familiale. Ta famille ne peut être délivrée. Soki yomoko quand tu m'écoutes là, tu ne pries pas pour ta famille. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille que tu penses qu ils ont des problèmes, que tu penses que ce sont des problèmes bizarres Est-ce que tu as eu le temps de parler avec eux Est-ce que tu as eu le temps de, de, de, de prier pour eux il faut apprendre à prier pour nos familles. Quand je dis famille, je commence par la famille directe, c'est-à-dire euh, euh, tes, tes enfants et puis tes euh, enfants et puis ta famille, c'est-à-dire tes frères, tes soeurs. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses, oh, il euh, y a une personne, je vais cacher même donc, euh, genre, une personne qui me dira que Na âge à l'âge de 13 ans, bah, bah, cérémonie. Je vais la cérémonie. Mouzakini. Lo, a, balate, a botate, et, et lui, et, et moutango chaque fois, y a la On prie pour lui, on prie pour lui, on prie pour, pour, pour, pour la personne. Tout Est-ce que tu es sûr réellement que tu as accepté Yeshua dans ta vie? Et si je me suis dit que je pour que ta famille soit délivrée, pour que tes enfants aient une bonne vie, il faut que Yomoko le soit décision. O non, enough is enough. O non, assez c'est assez. Je veux prier pour ma famille. Ne prie pas pour leurs études. Ne prie pas seulement pour leurs études. Ne prie pas seulement pour leur mari ou leur femme. Mais prie pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, le faire rentrer sur son chemin. De façon que ce soit, il un peu de vrai. Tous les liens sont au katana et tu peux prophétiser sur tes enfants n'a tu pries pour tes enfants qui n'ont pas encore, n'est-ce pas entamé une carrière qui n'ont pas encore atteint l'âge c'est pas de 15 ans tu pries pour eux afin qu'ils soient, n'est-ce pas quelque chose de la part de Dieu seulement comme ça qu'on peut échapper n'est-ce pas dans le piège il y a diable tout le temps verset mon tout le temps passage mon donc tout le temps on a deux rois deux rois chapitre 21 bon tout ça, un peu de qui il s'agit Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans et il régna donc 55 ans plutôt à jérusalem sa mère s'appelait hepsiba euh, na deux balobis, deux rois 21, deux. il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 3. Il rebâtit les eaux, les eaux-lieux que, que Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des hôtels à Bâle, et il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, ou cab roi d'Israël. Et il fit et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. » La 4, 2 rois 21, quatre. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » 2 Roi 21, 5. Il bâtit des hôtels à, toutes les, à, à, à toute l'armée des cieux dans le deux parvis de la maison de l'Éternel. 2 Roi 21, 6. Il fit passer son fils par le feu. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer de pronostic. Et il établit de gens qui évoquaient les, donc les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en de l'irriter. Bon, qu'Allah les deux rois. comment qui donc le roi n'a âgé à 12 ans a régné pendant 55 ans en pouvoir, bien, na, royaume. Mais regardez ce qu'il, ce qu'il à faire. Imaginez-vous maintenant ce que la progéniture Il y a Moloch. Il fait passer son fils sur le feu. a pour Et il fait, n'est-ce pas, des idoles. Il engage même des gens pour, n'est-ce pas, prier aux esprits. Quand on dit aux esprits, ça ne dit pas à Dieu, mais aux esprits. Et pourquoi Pour quelle raison pour prédire n'est-ce pas l'avenir? Autrement le C'est comme ça que les gens même déjà depuis les temps anciens L'homme sans Dieu ne peut changer, ne peut pas changer. Ce qui n'ont pas bon mon la galoco en fait, l'animal. L'animal, il fait tout, tout ce qui lui semble bien de faire, selon sa vision. Sans pour autant... Et puis, tant que Manassar il le faisait, pour qu'il irriter, Imaginez-vous. Combien de gens aujourd'hui, ils font des choses, des ils font des choses, et toi, tu m'écoutes. Tu sais pas ce que ton arrière-grand-père avait fait. Et tu sais pas ce que ton père avait fait. Nous autres, on a peut-être eu de la grâce. Me, child... evet. Il y a un na qui a eu de la science occulte. Tout ça, il y a une science occulte. On a gloire à Dieu. Et là qui peut être destiné, n'est-ce pas, au c'est le diable. Mais il y a une qui, n'est-ce pas, de racheter ceci. Moi qui vous parle, avant l'âge de 10 ans, j'allumais des bougies dans la chambre, n'est-ce pas il y, a, il, y a, il y a culte, il y a, il y a science occulte pour le papa en Abissau. Avant l'âge de 10 ans. Imaginez-vous. Mais là, je suis là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Pourquoi Puisque le Seigneur m'a racheté. Et puis, à part qu'il m'a racheté, moi-même, je me suis donné à lui ce qui est important à suivre, Yangwana. Donc, ça dit, pour rentrer maintenant dans, dans ce que je parlais, donc bon, on a awa que les hommes eux-mêmes, ils prennent n'est-ce pas le luxe, ils se donnent le luxe. Je veux dire, il y a que ça, c'est la diable, ou bien kanda de façon que donc donc par rapport à Vina Bango, c'est c'est c'est c'est c'est bizarre. Alors, on a qui est commis l'ancien combat mongo boy sans fin ce que vous verrez des choses telles que combats spirituels bimbo et saliboy tout ça on abat battu parce que c'est n'est-ce pas parce que c'est donner n'est-ce pas la peine ya que l'ukabat combattre les démons basoie bate clés à ouapi clés Klez à souka oh n'ako pessa onde koza lini crois au Seigneur yeshua tu seras sauvé toi et ta famille et tes enfants en, sous abatteindre age moko boye c'est de, de, de ça que nous parlons. Pour finir, je vous donne deux aspects des choses ou deux possibilités. Soit ton père direct ou ton arrière-grand-père avait fait des choses pour la famille Nabino. Et chaque fois que je suis le niveau, la famille a attaqué par rapport à ce que par rapport à l'eau, peut-être par rapport à ma campagne pacte moi à signature. mais ceux qui la vie nous est en voilà na na libalate la la tu te sens vide en toi peut-être tu te retrouves parmi tout ça problèmes dans problème le mais pour être rassuré pour être rassuré moi je te demanderai d'accepter Yeshua dans ta vie, d'être réellement sûr d'être né de nouveau. Comme l'exemple a bien aimé il y a une question, est-ce que tu es sûr réellement d'être né de nouveau Oui, je suis sûr. Oui, je parle même en langue. Mais après un jour, à l'âge de 13 ans, je pacte une cérémonie, mais je ne sais pas de quelle euh, cérémonie s'agissait-il. Donc, quelle cérémonie donc, euh, va se passer les C'est-à-dire des cérémonies pareilles. Sûrement, ont un pacte plus tard la La sémence <cười> du diable <cười> est capé Mais il faudrait que maintenant, que ait pour, <these chambers> <cười> <cười> pour a déraciner tout ce qui n'est pas de lui, à déraciner tout ce que le diable avait planté pour implanter la présence dans la Et tes enfants également, lorsque tu vas prier, il faut prier pour tes enfants. Si vous deux, tous les deux, tous le les quatre, les donc tous les six, vous priez chaque mois combo. Na, na et que nzamba kangola un si jamais, et e les 5, na e na binou, fami, vous avez un peu vous avez un peu de vous avez un peu de temps, vous que Dieu est capable de délivrer de famille, puisque sa présence va créer une différence en toi. Et je sais aussi que ma question, ça va pas être rébellée par rapport à Nini, à vidéo. J'ai voulu faire ça comme une série, mais Dieu m'a convaincu de faire ça comme ça, comme une prédication, afin que Yo, Olandangaï, oh, oh, oh, saisisse quelque chose. S'il y a des questions, continuez à nous écrire, continuez, n'est-ce pas, à partagez des vidéos que tu vois ça, la là, il y a des qui sont Et aussi, comme je dis, s'il y a des choses que je parlais peut-être vite, tu peux courir à la vidéo deux fois, trois fois, mais s'il y a des questions, réellement, tu ne peux répondre par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom.